On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième idée cadeau maison. Donc on va réaliser des marrons glacés. Donc il faut s'y prendre un peu à l'avance pour laisser le temps aux marrons de confire, mais en soi ça n'est pas très compliqué et c'est surtout vachement moins cher que de les acheter. Dans une casserole, vous allez mettre 500 g de sucre, 50 cl d'eau et les graines d'une gousse de vanille. Vous faites chauffer jusqu'à ébullition pour obtenir un sirop. Ensuite, vous coupez le feu et hors du feu, vous pouvez ajouter 250 g de marrons qui sont préalablement cuits. Moi je les ai pris déjà cuits en conserve. Il ne faut pas hésiter à prendre une plus grande quantité que nécessaire parce qu'on a pas mal de marrons qui vont se casser. Et donc qui seront moins jolis à offrir et vous serez obligé de les garder pour vous. Ensuite vous couvrez et laissez reposer 24 heures. Au bout de 24 heures vous sortez les marrons en faisant attention de ne pas trop les casser. On refait chauffer le sirop tout seul jusqu'à ébullition. On rééteint le feu, on remet les marrons, on recouvre et on laisse reposer de nouveau 24 heures. En tout on va faire ça 6 fois et le septième jour on va passer aux choses sérieuses, au glaçage. Après avoir fait sécher les marrons 2 heures à l'air libre, de préférence sur une grille ou sur du papier absorbant, on va mélanger 2 cuillères à soupe du sirop avec 30 g de sucre glace et puis mélanger. On enrobe les marrons un par un et on va les mettre au four à 210 degrés, pas très longtemps, juste le temps que ça fige. Donc ça dépend un peu de votre four, ça peut aller de 20 secondes à 2 minutes. C'est fini pour aujourd'hui, donc dites-moi en commentaire si vous avez finalement réussi à les offrir ou si vous les avez tous mangés avant. Et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle idée cadeau